Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, comment se différencier de la concurrence quand on fait de la location courte durée, quand on fait du Airbnb, du booking. Comment on fait pour se différencier de la concurrence Alors pourquoi je te parle de tout ça Tout simplement parce aujourd'hui, très clairement, on a de plus en plus d'annonces qui apparaissent sur le marché. Et qu'est-ce qu'on peut observer On a aussi de plus en plus de propriétaires qui sont en train de déréférencer leurs annonces de ces différentes plateformes. Pourquoi Tout simplement parce que ce sont des personnes qui pensent et qui ont pensé que, ou qui faisaient auparavant et comme quoi je le dis plein de fois mais les choses changent, il faut s'adapter aux différentes situations, aux différentes périodes de la, de, de la vie, hein, du cursus. D'un business. Ce qui s'est passé, c'est que bah, tout simplement il y a de plus en plus de concurrence et donc ces propriétaires ou ces personnes qui faisaient de la location courte durée se sont dit ça marche plus, on n'arrive plus à prendre de réservations, euh, c'est compliqué, de remplir les calendriers, je suis en train de baisser le prix à la nuitée, bref c'est de plus en plus dur et donc il vaut mieux que j'arrête, il vaut mieux que je revienne sur un système classique de location meublée ou autre parce que ce, ce business model malheureusement ne fonctionne plus. Le truc, c'est que c'est une fausse croyance, et tout simplement parce que encore une fois ces personnes là ne se sont pas adaptés à la situation. Quelle est la situation La situation est qu'aujourd'hui, très clairement, il y a de plus en plus d'annonces qui arrivent en ligne. Mais vraiment, ça devient de plus en plus important. Alors ça peut être chouette pour ceux qui font de la conciergerie d'appartements, parce que du coup, il y a une masse d'appartements qu'il faut gérer. Donc forcément, ça, ça crée du business. Mais par contre, ça veut dire aussi que sur la location durée, durée, très clairement, si aujourd'hui tu fais rien, tu te laisses porter par le système, c'est-à-dire que tu mets ton annonce sur Airbnb, sur Booking, tu attends que ça se passe, bah, très clairement, ton annonce va commencer à baisser, tu vas prendre de moins en moins de réservations et ça va devenir de moins en moins rentable et ça va être très compliqué pour toi. Et c'est ce qui est en train de se passer pour certains et c'est pour ça qu'ils ont préféré de prendre bah, la solution facile qui est d'arrêter. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a très clairement des solutions et c'est bien l'idée de cette vidéo. Il y a même une solution, une astuce, un moyen aujourd'hui de venir complètement changer ça et de faire en sorte que ça puisse et eh bien t'apporter les résultats que tu attends. On va en parler tout de suite dans cette vidéo.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 Et Je te parle aussi eh d'entrepreneuriat puisque moi aujourd'hui, j'ai obtenu ma liberté financière grâce à quoi Grâce à la sous-location professionnelle d'appartements et grâce aussi à la création d'un autre business qui est la conciergerie d'appartements. Si c'est deux business que toi aussi tu veux lancer dans ta ville, en partant de zéro, je précise bien, avec un très faible apport, pas besoin de banque, avec des résultats rapides et que tu veux toi aussi mettre ça en place dans ta ville, eh bien, je t'invite à récupérer deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description, ça te permettra de faire la même chose que moi et tu verras qu'il y a des résultats qui vont vraiment être très sympathiques et qui vont te permettre de changer radicalement ta vie et comme moi, hein, d'obtenir cette fameuse liberté financière. Donc aujourd'hui, j'aurais te parler, eh bien et on va crever l'abcès, voilà, aujourd'hui, pourquoi je te dis tout ça et pourquoi je te fais comprendre qu'il y a de plus en plus de concurrence et qu'il faut mettre en place de, nouveau, de nouvelles astuces. Et l'astuce que je vais te donner ici, je vais te la donner en mille tout de suite et je vais l'étayer bien évidemment. C'est la création d'une marque. Et eh oui, la création d'une marque. Pourquoi Alors, qu'est-ce que c'est que ça déjà Qu'est-ce qu'une marque Une marque, si tu veux, c'est un... l'association en fait, d'un objet ou de quelque chose que tu vends. Donc, nous, ici, ça va être des locations dans nos appartements à un... une identité. Donc, ça va être une identité, ça va être un logo, forcément. Ça va passer par un logo. Ça va passer par un nom, un nom commercial, par des couleurs par une euh, notoriété une autour de la marque, c'est-à-dire un, tout un concept autour de la marque. Et plus la marque est forte, et plus ce que tu vends en fait est fort, plus derrière il faut que la marque soit très très forte. Par exemple, dans, dans, dans tout ce qui est luxe, tu verras que les marques ne se contentent pas uniquement euh, de faire un nom, un logo, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils créent des atmosphères dans leurs magasins, quand, quand tu rentres dans leur, dans leur, dans leur boutique, mais c'est aussi que… Pour certaines marques, ils vont euh, par exemple euh, dire qu'il bah, y a une condition d'éligibilité par exemple pour acheter le produit, euh, ou alors le produit va être très très cher. Donc en fait, ils se disent que de bah, toute façon, ça va être consacré qu'à des personnes qui auront de l'argent. En fait, y a, tu comprends, il y, y a toute une vision autour du produit pour la, pour la rendre, et du coup, c'est là où on en vient unique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le produit que tu, vas, que tu as à vendre, que tu as à créer, devienne un produit unique. Et pourquoi on veut faire ça tout simplement parce qu'on veut se différencier de la concurrence. On veut pas, euh, par exemple, si tu prends Apple qui vend des, euh, bah, des, des, des smartphones, des, des, des iPhones, bah, en fait, euh, tu as des, des petites marques concurrentes euh, qui aujourd'hui font la même chose. Alors certes, c'est pas exactement le même produit, on est bien d'accord, mais ça, ça fait les mêmes fonctionnalités, qu'on qu soit bien d'accord. Et pour autant, la marque n'a pas du tout la même valeur, n'a hein, pas du tout la même puissance. Les gens, euh, quand, quand ils vont acheter un iPhone, ils vont acheter parce que c'est Apple. Tu comprends Parce que derrière, il y a toute une image qui est renvoyée. Là, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'en créant ta marque, tu crées un produit exceptionnel, un produit qui, se... qui ne soit plus dans la concurrence, qui, se... qui soit hors... « enfin, hors concurrence », c'est-à-dire que tu... tu te détaches du lot. L'idée, si tu veux, c'est que quand le voyageur va réserver ton logement, il ne va pas réserver un logement lenda, euh, appartement, deux chambres avec vue euh, centre-ville, situé en centre-ville avec un balcon. Non, c'est pas ça qu'il va réserver, d'accord Ou quand il y a écrit Wi-Fi, machin. Non, mais ça c'est ok, mais tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde fait ça. Là, l'idée c'est que le voyageur, il réserve ta marque. Il réserve pas l'appartement, deux chambres, machin. Il réserve ta marque, ton produit. Parce que derrière, il s'attend à trouver un produit particulier. Il s'attend à trouver une expérience particulière qui va pouvoir vivre dans le logement, une atmosphère aussi particulière et c'est ça derrière qu'il vient chercher. Et quand par exemple il va rechercher notamment sur Airbnb ou sur d'autres plateformes eh bien, des logements, bah, ton annonce ne va pas être noyée parmi toutes les autres. C'est-à-dire que dans, notamment dans le titre, et c'est du coup j'y viens, l'idée c'est que ta marque eh bien, dans le titre va ressortir. C'est-à-dire que quand le voyageur va rechercher finalement, il ne va pas voir appartement, deux chambres comme, comme tout le monde fait aujourd'hui, il va voir finalement le nom de ta marque dans le titre de l'annonce. Et c'est ça qui va faire que derrière, eh bien, le voyageur va se dire euh, « Ok, je viens dans un logement » et ça va susciter le clic. C'est-à-dire que lui va se dire « Je viens dans un logement, il euh, y a une marque, il y a quelque chose. » Ce n'est pas un logement classique, l'ENDA comme on peut trouver sur Airbnb. Là, c'est très certainement un produit particulier. Alors bien entendu, il faut que derrière ça suive, il faut que ça déroule bien évidemment. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que l'approche, du coup, est complètement différente. Là, il vient chercher une marque, il ne vient pas chercher euh, un logement classique. Alors, pourquoi on met le titre notamment dans l'annonce, euh, enfin dans le titre Et ce que tu peux faire, c'est le mettre aussi dans la description et pourquoi pas aussi même dans ta fiche profil. C'est tout simplement ce qu'on le sait aujourd'hui. J'imagine que tu as déjà dû réserver sur, sur Booking, tu as dû déjà réserver des hôtels. Eh bien, ce qu'on fait généralement, c'est qu'en en fait, on repère le nom, justement, commercial. De, bah, du produit et en fait on cherche sur euh, Google tout simplement à retrouver la fiche de l'établissement. Alors pas forcément pour réserver en direct, mais au moins pour prendre conscience de qui qui est derrière. Euh, Est-ce que c'est une entreprise qui sont toujours existants? Euh, découvrir aussi l'atmosphère. Parfois il y a des photos supplémentaires. Parfois il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, ce qui permet d'être de, de ce, comment dirais-je de discuter si par exemple tu as des besoins spécifiques par rapport à ton logement. Enfin bref, de découvrir d'autres informations. Et donc, naturellement, de plus en plus de voyageurs, moi le premier, je le fais. Alors, c'est vrai que généralement, j'essaie aussi, pourquoi pas, de, de gratter un petit déjeuner offert ou par exemple de négocier un petit peu le prix, etc. parce que je réserve en direct. Parce qu'il ne faut pas oublier que le voyageur le sait très bien. Quand vous mettez une annonce sur Airbnb ou sur autre, bah, automatiquement, il y a des commissions. Les commissions sont entre 15 et 18 c'est connu. Donc, ça veut dire, quelque part, tu as une petite marge de négociation si tu réserves en direct. Alors, après, il y a des établissements qui, elles, au contraire, ne veulent absolument pas de ça et veulent absolument passer par les plateformes. Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'au moins, euh, voilà, le voyageur va prendre conscience. Donc du coup, en rajoutant le nom de ta marque dans le titre ou ailleurs sur ton annonce, eh bien, tu vas favoriser, eh bien, tout simplement, des, euh, comment dirais-je, des, euh, des prises de contact en direct. Et ça, c'est cool parce que du coup, tu es en contact directement avec le voyageur, sans être encore passé par la plateforme. Donc la plateforme va être un moyen pour toi de te faire connaître. Du coup, ta marque, bien évidemment, le voyageur arrive sur ton site internet, il va découvrir ton site. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit, effectivement, tu proposes la réservation en direct parce que tu dis « moi, je veux absolument prendre des réservations en direct », mais on sait aussi tous les inconvénients qu'il peut y avoir. Je ne vais pas forcément y revenir ici. Mais tu peux très bien aussi faire une page qu'on appelle une « landing page », une page d'accueil tout simplement où tu mets en avant ton logement, qui tu es, ton logo et justement, on va y revenir après. Pour ça, tu resteras bien jusqu'à la fin parce qu'après, je vais rentrer beaucoup plus dans le détail sur comment faire tout ça et comment mettre tout ça réellement en place. Donc, reste bien jusqu'à la fin si tu veux avoir toutes ces informations. Du coup, ils vont découvrir tout ça sur le site web, bien évidemment. Et là, rien ne t'empêche, si par exemple tu veux ensuite mettre un bouton euh, « Prendre la réservation bah », de rerouter vers, ta, vers ta, la, la plateforme, euh, ta plateforme préférée, donc Booking, Airbnb ou autre. Hein. Ça, c'est à ça, ça ta convenance, c'est toi qui, qui, qui verras. Mais au moins, le voyageur arrive sur ton site web, après charge à toi de faire la communication qui soit euh, idéale. Euh, ça peut être aussi un moyen de capturer bah, son numéro de téléphone, de capturer son email parce qu'il est venu chez toi. Et donc après, encore une fois, je ne peux pas faire une vidéo, je serais peut-être une masterclass par rapport à ça d'ailleurs sur comment mettre tout ça en place, mais comprends bien que euh, derrière, quand ton client arrive dans ton, sur ton site internet, en fait, il faut derrière savoir aussi le retravailler. C'est comme quand quelqu'un arrive dans, ton, dans, ton, dans ta boutique, euh, s'il rentre et qu'il sort, euh, ça ne va à rien. Il faut qu'il rentre et qu'il se passe quelque chose, qu'il voilà, qu y ait une prise de contact et que derrière, il ressorte éventuellement qu'il n'achète rien, mais au moins, il y a une prise de contact. Là, c'est un peu la même chose, si tu veux, avec ton site internet, mais… Encore une fois, ça fera l'objet d'autres vidéos ou d'une masterclass ou autre où je reviendrai là-dessus beaucoup plus en détail. Du coup, euh, il a resté ton site, toi, donc du coup, il a identifié ta marque, il a compris que derrière, il va trouver quelque chose de, de spécifique, il va voir aussi que tu es une société, il va voir aussi que tu es organisé, que tu es professionnel, et donc tout ça, ça renforce quoi bah, Ça renforce la prise de réservation, ça renforce eh bien, la, la valeur dans les, dans, les, dans les réservations, tout simplement, tu vas pouvoir louer plus cher, très clairement. Euh, tu vas remplir beaucoup plus facilement ton calendrier, tu vas apporter une expérience à ton voyageur et c'est surtout que ta marque derrière va représenter ton logement. Et ce qui veut dire que tu vas tout simplement transformer ton voyageur en un client très certainement fidèle, c'est-à-dire qu'il va être incité à revenir beaucoup plus souvent dans ton logement. Alors c'est vrai que plus tu as d'appartements euh, donc en, en Airbnb ou autre, plus tu as d'appartements à louer, plus la marque sera forte. Parce que derrière, la marque va être, euh, va être associée finalement à plusieurs annonces. Pour un peu que… Tu as des logements à thème, plusieurs logements à thème, ou que par exemple tu as des logements qui sont séparés dans plusieurs villes, bah, c'est vrai que la marque là s'impose encore plus. Tu vois ce que je veux dire C'est encore plus important. Mais même pour un logement, j'insiste, même pour un logement, il faut absolument mettre en place cette stratégie. Et du coup, la marque est, est, est collée à ton logement. Et en fait, on ne vient plus chercher un appartement deux pièces avec le Wi-Fi machin, on vient chercher ta marque. Et c'est ça qu'on va réserver. Et c'est ça que le voyageur va réserver. Et donc, du coup, quand il reviendra, ben en fait, il se rappellera de la marque et il se dira « ah oui, je veux réserver ça, je veux réserver son produit à lui ». Et du coup, il va rechercher pour retrouver le même produit. Tu comprends la, la petite nuance Ce n'est pas la même chose que quand tu te balades sur Airbnb, que tu cherches un logement, même si c'est déjà vu dans la ville. Là, il va te retrouver en plus beaucoup plus facilement. Alors maintenant, on va voir ensemble justement comment on met tout ça et, euh, en place et euh, qu'est-ce que tu peux faire au niveau de ta, de ta stratégie marketing pour fidéliser ton client et pour euh, lui apporter une expérience unique. Alors, euh, aujourd'hui, euh, déjà, ça va passer forcément par la création de ton site Internet. Donc là, je vais te recommander d'utiliser WordPress, notamment, et pourquoi pas de télécharger et de mettre en place un template type euh, un plugin pardon, type Elementor. Pourquoi Parce que c'est relativement simple de mettre tout ça en place. Euh, C'est assez facile. Après, je comprends aussi que parfois certaines personnes n'ont pas le temps ou n'ont pas forcément, maîtrisent pas forcément les outils, etc. Donc là, il existe des sociétés qui peuvent te le faire. Nous, dans le cas de mes formations, on est capable de te le faire. Enfin, on te le fait hein, très clairement. Mais tu peux aussi le faire par toi-même et ça coûte rien pour le coup. Donc ça, tu mets ça en place, tu crées ton site web, tu mets, en... tu, tu crées ton site à ta, ta vitrine finalement. Et encore une fois, ça peut être juste une belle page. Il n'y a pas besoin de faire un site de réservation, il y a juste besoin d'un petit bouton réservé qui redirige automatiquement vers Airbnb si Airbnb est ta plateforme préférée. Donc, création de ton site Internet, création des différentes plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, il y a Facebook, Instagram et TikTok. Ce que tu peux faire, c'est ensuite faire faire des belles photos par un professionnel et ces photos alimenter régulièrement les différents réseaux sociaux pour faire voir que tu es là. Parce que forcément... Si tu crées des réseaux sociaux et que derrière, tu n'alimentes pas d'informations régulières, ça ne sert à rien. Il faut que régulièrement, on voit qu'il voilà, y a de la communication qui est faite. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser des outils, notamment sur Internet, qui sont capables de te créer des vidéos à partir de photos. C'est très facile. Il y a des applications qui te font tout ça. Et du coup, ça peut te permettre de faire ta communication pour rien du tout. Quoi. Et tu as juste à alimenter régulièrement les réseaux sociaux. Ensuite, il y a le logo. Donc là, le logo, c'est quelque chose qui est pour moi super important. C'est vraiment l'identité de ta marque. Alors, il faut trouver aussi le nom commercial, bien évidemment. Alors, le nom commercial, il faut essayer de trouver un nom court euh, qui sonne plutôt bien, qui est en relation avec, euh, comment dirais-je, ton activité, bien évidemment, qui soit plutôt funny, euh, qui est pas tiré, tu vois, quelque chose de, de simple. Euh, ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer ton logo. Alors là, il existe des applications. Tu as Canva qui est relativement connu aujourd'hui, qui peut te permettre de créer tes logos assez facilement et gratuitement. Tu as ensuite Midjourney. Alors Midjourney, c'est une application basée sur l'intelligence artificielle. Et ce qui est plutôt chouette avec ça, c'est qu'à partir, si tu veux, d'une phrase, à partir de tes idées sur comment tu vois finalement ton activité, à partir de quel, qu'est-ce que tu veux faire ressortir par rapport à ta marque, eh bien, il est capable de te concevoir un logo. mid Journée, intelligence artificielle encore une fois. Et du coup, va être capable de te faire ça. Et donc, du coup, ça donne une très bonne base de travail. Après, tu peux très bien retravailler avec Illustrator si tu maîtrises Adobe ou autre, euh, ou Canva. Hein, tu peux très bien retravailler le projet qui a été fait au départ, mais ça te donne une très bonne base pour avoir un logo qui corresponde à peu près à tes attentes en termes de logo par rapport à ta marque, encore une fois, par rapport à l'identité visuelle. Alors, si tu veux, d'ailleurs, je vais préciser ici, si tu veux une vidéo beaucoup plus complète sur Mid-Journée, comment créer un logo à partir de Mid-Journée, et pourquoi pas aussi créer des images, hein. tu verras, on peut créer des images, alimenter son site web, enfin, c'est juste incroyable. Eh bien, tu mettras dans la partie commentaire si ça t'intéresse, tu pourrais te refaire une vidéo spécifique par rapport à ça. Donc, tu as créé ton logo, tu as créé le, le nom de ta marque. Alors après, il faudra voir si tu déposes la marque ou pas, à Alimpi ou pas, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Les différents réseaux sociaux sont faits, donc ça y est, c'est OK, ton, ta, ta marque est identifiée, tu as rajouté donc dans le titre de ton annonce, sur Airbnb, dans la description, ça y est, tu as fait le job, tout est prêt. Maintenant, il y a autre chose, c'est l'étape où le voyageur eh bien, arrive dans ton logement. Et là, il ne faut absolument pas perdre la, la communication. Il ne faut absolument pas perdre la marque. Parce qu'il t'a vu au départ, il a repéré ta marque, mais il faut que dans le logement, ça respire ta marque aussi. Donc, moi, je connais quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'il fait Il fait des grands panneaux, en fait, des, grands, des grands cadres en fait, qu'il met dans, dans son appartement avec son logo et le nom de sa marque. Tu ne peux pas le louper. Tu arrives dans le logement, tu vois ça, tu ne peux pas oublier ça que je veux dire. C'est-à-dire que la marque est incrustée dans ton cerveau. Tu vas t'en rappeler forcément parce que le, le fait que ça soit grand, qu'il y a le logo, tu, tu, ça va forcément être enregistré dans ta tête. d'accord Et c'est ça le principe de la marque, c'est que… Dans ta tête, en fait, on vienne tout simplement et quand tu recherches un logement, tu dis « Ah oui, je me rappelle de ce logement-là, c'est le logement de la marque en question. » Et du coup, tu vas forcément rechercher, tu comprends toute la démarche intellectuelle qu'ont les voyageurs. Donc, l'exemple, c'est ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, et on n'en parle pas trop sur YouTube, d'ailleurs, et tu me diras si je te fasse des vidéos par rapport à ça, c'est notamment quand le voyageur est dans le logement, généralement, tu donnes le code et le login donc, de ton accès Wi-Fi. Mais aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des, des, des « gateways. il existe des fournisseurs qui sont capables de te rajouter une couche juste avant. C'est-à-dire qu'avant de te connecter au réseau Wi-Fi, en fait, tu as une page d'identification. Et là, généralement, ce que tu peux faire, c'est rajouter ton logo, rajouter ta marque et pourquoi pas rajouter un manuel en ligne ou des différentes instructions pour ton voyageur. Et ça, du coup, encore une fois, ça renforce le côté professionnel, le côté marque de ton produit. On peut aussi, pourquoi pas, si tu as des livrets d'accueil, bah, tout brander. Euh, tu vois, le mot il vient, hein, c'est du branding en fait, hein, c'est ça, hein, c'est « brander sa marque ». Eh bien, ça va être de, tout simplement de faire un manuel avec ta marque, le logo, etc. etc. Et on peut même pousser beaucoup plus loin, c'est pourquoi pas faire des serviettes de bain avec brodé et ça ne coûte pas très très cher aujourd'hui. Il existe des sites internet qui te font ça et qui sont capables de broder tout simplement le, ta marque. Et tout peut être fait comme ça, pourquoi pas laisser des petits crayons avec ta marque, le voyageur repart avec des crayons, tu comprends en fait et plus tu vas faire ça, plus tu vas laisser une image à ton voyageur comme quoi ton appartement, là, c'est un appartement brandé, avec une marque bien spécifique. Et ça, très clairement, c'est un excellent moyen de fidéliser ton voyageur. Alors, ce n'est pas fini. c'est pas fini. On va terminer cette vidéo par ça, notamment, enfin, par une deuxième chose également. Mais euh, ensuite, ton client est arrivé dans le logement, euh, l'objectif, c'est qu'il revienne. On est bien d'accord. Ou qu'il communique sur ton logement à d'autres personnes qui sont susceptibles de venir. Alors, pour un peu que c'est une entreprise, alors là, il faut absolument garder le contact parce qu'il y a moyen derrière de récolter d'autres contrats de location avec cette entreprise-là pour d'autres voyageurs. Donc là, ça va être notamment essayer de récupérer son email et son numéro de téléphone. Donc ce que tu peux faire par exemple, c'est trouver des moyens pour soit les par exemple le manuel d'utilisation ou quand par exemple il va se connecter à la borne Wi-Fi, bah justement cette fameuse page de capture, bah là tu captures son email et son numéro de téléphone, Tu vois, c'est tout à fait possible hein, pour ensuite le retravailler. Mais ça peut être aussi, par exemple, de mettre un QR code dans ton logement et lui dire, voilà, vous scannez le QR code et grâce à ça, eh bien la prochaine fois, vous aurez peut-être une remise de 10% sur mon logement ou alors grâce à ça, je vais vous offrir tel truc. Enfin, Trouver des méthodes pour que derrière, eh bien, tu captures tout simplement son email et son numéro de téléphone. Pourquoi Parce que derrière, on va faire toute une campagne marketing, une campagne de communication. Une fois que le voyageur est parti, on va pouvoir tout simplement le retravailler, lui reproposer des nouvelles offres. Si tu as d'autres logements, lui proposer d'autres logements. Si c'est dans d'autres villes, bah, lui proposer des logements dans d'autres villes. Pourquoi pas aussi créer un réseau avec d'autres personnes justement, comme par exemple il y a dans mon réseau aujourd'hui des sous-loueurs. Bah, très clairement, on a moyen aujourd'hui de communiquer sur d'autres logements entre nous. Hein, ça, c'est tout à fait euh, possible. Et enfin, on va terminer par cette dernière chose. N'oublie pas de faire le référencement de ton site Internet, donc euh, Google My Business, Google Maps, euh, de faire tout ce travail très important. Pourquoi bah déjà, pour mieux te faire connaître, donc pour référencer mieux ton logement hein, sur Internet, référencer mieux ton, ton, ton site Internet. Euh, donc là, soit tu fais du référencement naturel, soit tu fais du Google AdWords, c'est-à-dire que tu vas payer pour tout simplement ressortir. Tu vas me dire, bah ouais, mais c'est payant, ça coûte, ça coûte de l'argent. Non. Si aujourd'hui, par exemple, tu fais du Google AdWords uniquement sur le nom de ta marque, ça va te coûter trois fois rien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence sur ta marque, forcément. Et donc, le coût au clic, il est très bas. Et donc, ça veut dire que quand le voyageur va taper ta marque, automatiquement, tu vas ressortir en première page, mais encore mieux que ça, tu vas ressortir en pôle position. Quoi. Tu vas être dans le premier. Et du coup, même pour le voyageur, c'est rassurant parce qu'il se dit « Ah, je tombe sur une entreprise qui fait en plus… » Il voit bien que c'est une annonce sponsorisée, donc il sent derrière tout le côté professionnel de tout ça. Donc, c'est rassurant pour lui, euh, surtout pour une entreprise. Euh, pour une entreprise, c'est rassurant de se dire « Je travaille avec une entreprise, je ne travaille pas avec un particulier. » Tu vois, il y a tous ces, tous ces blocages aussi psychologiques que peut avoir certaines personnes lorsqu'ils réservent. Du coup, il tombe chez toi, bien évidemment, et pour un coup très modique, et tu es certain qu'il tombe chez toi. Mais c'est aussi qu'en mettant en place tous ces différents outils, tu vas euh, finalement être prêt pour quoi Tu vas être prêt pour ce qu'aujourd'hui, moi, j'appelle un changement qui va arriver prochainement, c'est que Google, euh, de plus en plus, est en train de travailler sur son moteur de réservation. Aujourd'hui, tu peux réserver des billets d'avion, des hôtels, mais demain, tu vas pouvoir réserver, enfin même dès maintenant, hein, mais ce n'est pas encore assez connu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les parts de marché sont assez distribuées entre VRBO et Airbnb et Booking, c'est globalement ça qui aujourd'hui se partage le marché. Mais très clairement, tu as Google Vacation Rental qui est, qui est sur le marché et qui est en train de prendre des parts de marché. Alors comment être là-dessus Parce que tu vas me dire bah, comment je peux être sur Google Vacation Rental Eh bien tout simplement, il faut passer par un channel manager. Obligatoirement, tu ne peux pas rentrer en direct, sauf si tu es identifié comme un hôtel, un produit vraiment spécial, etc. Là, ok, tu as peut-être pouvoir. Mais sinon, tu ne pourras pas. Donc, il faudra que tu passes par un channel manager. Donc, moi, par exemple, j'utilise Base24. Et c'est vrai que sur Base24, on a la possibilité, dans le menu, eh bien, de tout simplement se connecter à euh, donc Google. Alors, tu as Google Hotel Ads, mais tu as aussi Google Vacation Rental. Et là, du coup, ton logement va être référencé comme eh bien, un logement disponible à location directement sur la plateforme de réservation de Google. Donc ça, je t'invite aussi à le faire parce que je pense que petit à petit, eh bien, ton logement va être de plus en plus mis en avant. Alors si en plus de ça, tu as le site internet, tu as le Google Maps, tu as le Google My Business qui a été fait, là j'ai envie de te dire, euh, c'est banco parce qu'en fait, tu as tout organisé pour que sur Google, tu sois présent partout en fait. Et enfin, autre chose, n'oublie pas que quand tu crées ta marque, pour le voyageur, c'est aussi un moyen de vérifier qui tu es. Et notamment avec Google, on a la possibilité de laisser des avis. C'est-à-dire qu'on peut laisser des avis sur Airbnb, sur Booking Road, bien évidemment. Mais le voyageur aime bien aussi voir d'autres euh, avis de d'autres endroits. Et donc, sur Google, on a la possibilité de laisser un avis. Et si tu as créé ton Google My Business, eh bien pour le voyageur, c'est un moyen de voir justement sur ta fiche eh bien combien de notations tu as pu avoir et encore une fois de renforcer ta marque. Et s'il est intéressé, bah, du coup, il va cliquer, il va aller sur ton site web, et il va te... Il va, il va tout simplement rentrer chez toi. Et après, charge à toi de faire ta communication. C'est à toi d'ailleurs de faire le job de marketing pour derrière le convertir, bien entendu, d'un prospect en client ou d'y apporter ce qu'il souhaite et ce qu'il cherche lorsqu'il va venir réserver dans ton logement. On a terminé. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Tu pas à me laisser tes commentaires, à me poser tes questions parce que j'imagine que tu as plein de questions. Donc, n'hésite pas à les poser. Si tu veux que je développe d'autres vidéos plus précises sur certaines notions que j'ai pu aborder ici, n'hésite pas bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. À très vite.